35 minutes pour vous parler, euh, donc Brigitte et moi, donc euh, on, on se présentera un peu plus en détail après, le projet Supéduc. Donc, euh, bah, je vais directement rentrer dans le détail. Donc moi, je suis euh, Ludovic Gaillard, ingénieur de recherche euh, à l'UTC, chef de projet sur le projet Supéduc. Et, euh, et... Et moi, bonjour à tous, je suis Brigitte Sor, donc je suis euh, DSI de l'INP de Toulouse et je suis chef de projet aussi pour l'établissement, pour le projet Supéduc. Donc le projet Supéduc, c'est un projet qui est soutenu par le PIA, donc le Programme euh, Investissement d'Avenir. Dans le cadre des projets Services et euh, Numériques Innovants, c'était le premier appel. Il y a eu un deuxième appel euh, au niveau du PIA. C'est un projet qui, est sur le, qui se termine euh, fin, fin d'année, euh, début d'année prochaine. Donc vous avez le site euh, institutionnel du projet, on vous, on vous transmettra les, les slides. Donc, quelle est la problématique du projet Supeduc, qui est une problématique, euh, vous allez voir, assez ambitieuse Donc, l'idée, c'est de proposer aux universités une chaîne complète logicielle qui traite un petit peu de toutes les composantes de la production de ressources, de l'indexation re et de la recherche. L'idée, et c'est pour ça que ça a été un financement euh, de l'État, c'était de s'appuyer sur toutes les briques de logiciels libres. Donc là, on va parler de l'ENT et du portail, la GED NUXEO que vous connaissez peut-être, l'outil d'indexation ORI OAI, la LMS Moodle, l'éditeur Amétis et la chaîne éditoriale Scénari. Donc, c'est un projet qui, vous allez voir, on a fait une tentative de petit schéma de récapitulation qui couvre à la fois la production des contenus. Donc C'est aussi pour ça que Scénari est dans cette histoire. Le stockage des contenus avec la GED en l'état NUXEO la diffusion à large échelle avec le référencement, l'indexation, le moteur de recherche OI, OI, Eric vous connaissez peut-être et des dispositifs de consultation euh, contextualisés, une offre de formation adaptée et ça Brigitte euh, en parlera. Oui, non. les partenaires du projet donc euh, alors il y a trois entreprises enfin hein, sont des startups. Anywhere Technology, qui est une société toulousaine, qui travaille, donc, éditrice de la, du CMS Amétis et en particulier aussi du, du composant Amétis Offre de formation, ODF. La société Nuxeo, qui est l'éditeur de, de la GED, qui est sous-tendue sous dans le projet ORIOAI, donc, qui constitue l'entrepôt qui est au cœur de ce projet. Et Kélis, donc, l'éditeur Scénari, qui est une des briques logicielles. Côté établissement universitaire, donc, à l'université de Valenciennes, Ex-Marseille Université, l'Université Technologique de Compiègne et donc l'INP Toulouse. pour euh, pardon, Les partenaires associés, donc ça c'est les partenaires de premier, du premier cercle, les partenaires associés à ce projet, en particulier pour l'expérimentation, donc on reviendra vers ça en fin de présentation, donc c'est, comme vous, le, vous pouvez le voir, la plupart des UNT sont partenaires du projet, donc seront expérimentateurs de cette technologie. Et il y a, il y a également deux éditeurs, Pearson et Lavoisier, pour des, éditions, des ressources numériques, hein, qui, qui devraient aussi faire partie de l'expérimentation. Donc, les principaux apports qui sont adressés avec ce, cette chaîne complète, vous allez voir l'idée, c'était de faire quelque chose un peu comme des Lego. Vous avez besoin juste de référencer des ressources, vous avez besoin de produire des ressources et de les stocker. L'idée, c'est de, de proposer des connexions entre plein de briques logicielles libres et que chacun puisse un petit peu faire son marché en fonction, en fonction des besoins. Donc, les apports qui sont, euh, qui sont adressés par le projet, la production collaborative. Là, j'en parlerai un petit peu plus en détail, ça s'appuie sur ce que vous a présenté Vincent hier, les, les logiques collaboratives dans, dans Scénario V4, les problématiques de mutualisation et de référencement, donc là comment on va contextualiser, comment on va adapter des ressources avec la recherche, comment on va indexer ces ressources pour qu'elles soient correctement référencées. Un des enjeux, c'est notamment d'essayer de lier plus fortement l'édition d'un catalogue de formation en CDMFR avec les ressources de l'offre de formation, donc comment on, on lit Catalogue de formation et ressources mises à disposition, notamment pour promouvoir cette, ce catalogue de formation. Un espace unifié de, de stockage, que ce soit pour les ressources, avec des, des notions de ressources publiques, ressources privées, avec une jette qui, qui est plus ou moins centrale dans, dans le cadre du projet. Alors, un petit schéma récapitulatif, et en particulier axé avec un focus sur l'offre de formation, qui est quand même le point d'adhérence avec le système d'information des établissements. Donc l'offre de formation, elle, va, elle intervient à plusieurs niveaux, puisque, donc, là, sur le, comme l'a dit Ludovic, hein, c'est une chaîne complète depuis l'édition jusqu'à la diffusion, et même, on va avoir des, des assistants pour faciliter la recherche des ressources dans, dans l'entrepôt au Rio-Ai. Donc l'offre de formation, elle intervient parce qu'elle va servir pour, on va le voir, pour faciliter l'indexation des ressources dans ORIOAI, puisque les ressources dans l'entrepôt vont être indexées suivant un modèle de métadonnées l'homme qui est très riche, et donc un des enjeux c'est de faciliter cette indexation, et donc on va utiliser le contexte d'utilisation dans l'offre de formation, quel niveau, quel diplôme, quelle, quelle thématique, pour automatiser des calculs de, de métadonnées, elle va servir aussi parce que pour euh, structurer des, la plateforme Moodle ou les, qui sert de support aux enseignements. Et puis la chaîne, la chaîne éditoriale, donc Scénarii en l'occurrence, va, va pouvoir aussi, euh, ça va vous être présenté, éditer directement des ressources dans la plateforme Moodle et donc à des points particuliers de l'arborescence de l'offre de formation. Voilà un petit peu le. Donc, point ce qu'on qu qu vous propose, moi, je vais vous parler de la partie production de contenu. Donc euh, l'idée c'est donc, euh, je reviens dans le détail, hein, c'est le schéma à la fin de la présentation, normalement ce schéma n'a plus de secret pour vous. C'est donc la chaîne éditoriale qui va produire des contenus dans une LMS, production collaborative, ou alors stockage dans une GED, et le lancement du référencement. Là ce qu'on qu vous propose c'est de, de détailler en fait quatre, euh, quatre points un peu clés dans le projet, il y en a plusieurs, on ne va pas parler de l'édition de l'offre de formation, du lien entre l'offre de formation et les ressources, on ne va pas vous parler du, du référencement très en détail. L'idée c'est de, de parler, donc Brigitte va vous parler de l'indexation, notamment avec le, le plugin SEPIA dans la LMS Moodle. Moi je vous parlerai de la réutilisation, donc c'est logique de je produis un contenu, comment je propose, de, comment je diffuse pour pouvoir dans les, dans les outils pour qu'il soit réutilisé. Brigitte reprendra la main sur la, la recherche contextualisée et la recherche adaptative. Un point sur la collaboration et les scénarios. Pour ouvrir, sur, on est en train de lancer un, un grand processus d'expérimentation de cette brique de Lego. Et si vous voulez jouer au Lego avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc, euh, comme je l'ai déjà un petit peu dit, hein, le, un des problèmes euh, pour pouvoir mutualiser des ressources et, la faire et, et permettre le partage le plus facile possible, il faut une indexation qui soit standardisée, précise et, et complète, avec un maximum de complétude. Et bien sûr, l'inconvénient, c'est que pour, pour que cette indexation soit complète, c'est assez lourd, et donc ça peut être un facteur limitant à l'indexation et, et donc bien sûr à la réutilisation. Donc c'est comme ça que... C'est sur ce constat-là que Cepia est, le projet CEPIA a démarré, qui a au départ été financé par Unid d'ailleurs. Euh, L'objectif de CEPIA, c'est de faciliter l'indexation et le référencement en prenant des éléments de contexte au moment de l'édition, au moment de la publication, pour calculer automatiquement un maximum de métadonnées, donc pour enrichir ce fameux jeu de métadonnées l'homme, pour euh, minimiser l'effort d'indexation. Et tout ça, bien sûr, pour en faciliter euh, la réutilisation, la localisation, la visibilité. Et dans le cadre de ce projet, Ludovic va en reparler, non, quand on a localisé la ressource, vous allez voir, on pourra aussi, c'est une effort en indexant la ressource, on va aussi avoir la possibilité, si l'auteur en est, en est d'accord, de pouvoir remonter à la source de la ressource. Parce que souvent, pour pouvoir réutiliser la ressource, l'enseignant veut se la réapproprier, la rééditer. Et donc, il y aura la possibilité de, rentre, de remonter à la version source de la ressource et non pas la, la, la, uniquement à la version publiée. Donc, euh, CEPIA, euh, techniquement, on ne va pas me là-dessus, c'est un, un plugin d'un Moodle. Donc, on il est actuellement disponible dans les versions Moodle 2 pour permettre cette, euh, cette indexation. Donc, euh, quand, vous, quand on a un Moodle enrichi par le plugin Sepia, vous, vous avez des menus euh, qui ressemblent à ça. Ce enfin, n'est pas, pas l'objet de, de la journée, donc je ne vais pas mettre le détail. Mais bon, c'est complètement intégré dans Moodle. Il euh, y, y a des icônes complémentaires sur les objets euh, d'apprentissage et sur lesquels on peut euh, démarrer l'indexation, euh, la, la continuer. Ouais. Pardon. Euh, alors quand on quand on juste un peu le principe, quand on veut. <rire> Quand on veut, donc quand on utilise le, le, le module Cepia, donc il n'y a, y a quand même pas de miracle, hein, il faut que la plateforme Moodle elle ait été structurée suivant des catégories de cours, parce que c'est l'élément de contexte du dépôt qui va permettre de calculer automatiquement les métadonnées. Et idéalement, ces contextes de cours, euh, on peut les, les, les dériver euh, quasi automatiquement d'une offre de formation formalisée au format CDM. Donc voilà un exemple ça c'est dans mon établissement. Donc si un enseignant il veut, il veut il veut publier une ressource en biologie bah il va il... C'est un vocabulaire qui lui parle. Il va mettre son son cours dans cet espace-là et automatiquement, ça va indexer, ça va initialiser l'affiche l'homme parce que euh, c'est la c'est euh, la biologie, donc ça correspond à telle codification. Enfin, des choses qui lui sont cachées, mais le fait de positionner sa ressource là, ça provoque certaines choses. Le fait que c'est lui qui la positionne, il a certains rôles dans Moodle, ça va aussi automatiquement euh, initialiser des champs dans dans l'affiche l'homme. Et ensuite, ça c'est tout ce qui est calculé automatiquement, sans sortir de Moodle, ça lui présente, quand il veut publier son document, ça va lui présenter, euh, en fait, c'est interfacé avec le moteur de l'éditeur de métadonnées qu'il y a dans le au Rio AI, pour pouvoir compléter, là par exemple, s'il veut rajouter des mots-clés par rapport à ce qu'il y a automatiquement, ou rajouter des auteurs, parce que c'est lui qui, a mis, euh, qui est l'enseignant de cette ressource dans Moodle, mais en fait, il y a tout un tas de co-auteurs, il peut compléter les métadonnées. Voilà. et donc là, ensuite, on peut avoir des choses très simples ou très compliquées, puisque et là, on s'appuie sur les fonctionnalités du, du moteur d'édition de métadonnées euh, au ou AI, et toutes les possibilités de paramétrage du workflow. On peut faire un cas très simple où l'enseignant, toutes les informations qu'il qu connaît, donc lui, va parler dans son vocabulaire, elles vont être traduites, et le contexte, ça permet de faire une indexation qui est possible. C'est déjà un l'homme pas complet, mais l'enseignant seul peut provoquer la publication et l'indexation de la ressource suivant l'homme. Après, on peut avoir des schémas beaucoup plus riches, beaucoup plus construits. Ça, ça dépend des, des organisations dans les établissements. Il peut y avoir une cellule TIS avec des phases de validation, de complément d'information, d'harmonisation de certaines métadonnées. Ensuite, le SCD, qui pourrait le service de documentation, qui peut valider certaines données euh, avant de, de publier. Donc là, on, Mais on peut aller du très simple, où l'enseignant, sur un petit établissement où il n'y a pas des services de doc, euh, des cellules très structurées... Avec ses, les informations et ce que lui s'est renseigné, de façon, enfin, les champs pour lesquels c'est lui le plus, le plus à même de renseigner, euh, on peut indexer directement, donc provoquer une publication dans un entrepôt de type Ori OAI qui pourrait être euh, vu, donc moissonné par euh, tous, les, tous les moteurs de recherche, euh, tous, les, tous les moissonneurs qui existent au niveau des UNT ou ailleurs. Alors la ressource, euh, une fois qu'elle est indexée on peut, le, le composant Sepia permet de l'externaliser dans la GED, donc dans le composant de stockage, la gestion électronique de documents, qui est dans ORIOAI, pour en faciliter la réutilisation. Comme ça, une fois que la ressource est indexée, quelqu'un qui veut la réutiliser en l'état pourra juste la référencer en utilisant le moteur de recherche ORIOAI pour la réutiliser dans un autre cours. Le fait de l'externaliser de Moodle, ça permet de l'utiliser dans d'autres contextes, alors, dans l'externalisation, on, on a la possibilité de. On a, on a rajouté le choix de faire une publication dans un espace privé ou public. C'est-à-dire que la métadonnée descriptive, elle est toujours publique. Par contre, la ressource, l'accès à la ressource elle-même pourra être, dans le cas où l'auteur le, choisit l'espace privé, l'accès sera, sera soumis à authentification. Voilà. Voilà. Voilà. Euh, alors, dans certains cas, pourquoi ce n'est pas fait automatiquement Aujourd'hui, pourquoi c'est optionnel Dans certains cas, en particulier, euh, donc, Ludovic va en reparler, quand c'est une ressource qui a été produite par Scénari, parce que bon, dans Cepia, ça, euh, c'est ce que va montrer Ludovic, Scénari, c'est publié directement dans Moodle, donc on peut utiliser Sepia pour indexer la ressource, mais il peut y avoir d'autres ressources euh, développées par d'autres outils, ou euh, importées d'ailleurs. Euh, bon, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Hein. Oui, on, on, peut, on peut décider de ne pas l'exporter dans OrioIP typiquement pour les ressources SCORM qui sont développées par scénarii parce que dans le moteur de recherche, quand on tombe sur une ressource SCORM, si on n'a pas un player SCORM, et donc là, ça peut avoir de l'intérêt, dans certains cas, de le garder sur la plateforme Moodle, parce que du coup, si on la laisse un accès libre, on peut jouer la ressource SCORM quand on va en faire la promotion. Ouais. Donc Brigitte vous a parlé de la partie indexation d'une du, ressource. Donc, indexation au sens classique du terme, mais facilité pour éviter de perdre du temps et ce processus laborieux qu'est est, qu l'indexation. Moi, je vais vous parler de la problématique de la réutilisation. Donc, qui dit réutilisation dit euh, comment je, je peux retravailler les, les, les sources auteurs. Donc, ce petit schéma que je vais essayer de détailler. Donc, le constat, c'était cette massification des contenus auxquels on est tous confrontés. On a de plus en plus de contenus. On a des gros efforts qui sont faits, on le voit avec des outils comme Cepia, d'autres outils pour indexer des, ce qu'on va appeler des formes de publication. Formes de, formes de publication dans le jargon scénari. c'est les, les supports finaux de consultation, le PDF, un site web, une version PowerPoint. Mais la réutilisation en caricaturant aujourd'hui, c'est une simple réagréation de, de formes publiées. C'est je prends un PDF, je prends peut-être ou au mieux un PowerPoint ici, un PowerPoint ici. Je récupère ces formes publiées et j'essaie de les réagréger dans un nouveau document. Des tentatives ont été faites au niveau du, du score, mais Sébastien pourrait vous en parler pour ces logiques de réagréation. Nous, ce qu'on pro, ce qu propose, c'est non pas de partir de la forme de publication. Donc, je ne vais pas réagréger des documents HTML, mais je vais réagréger des documents, des fragments XML, des fragments d'objets, de, de, d'items scénarii. D'accord Donc, si vous êtes ici, c'est que vous maîtrisez cette logique de fragmentation. Mais sauf que cette logique de fragmentation, aujourd'hui, elle est principalement faite dans un atelier pour un utilisateur qui va réutiliser lui-même ses propres fragments. Typiquement, voilà, ce schéma, je ne vous cache pas que je l'ai réutilisé d'autres présentations, peut-être la présentation plus globale, on réutilise localement à un individu. L'ambition du projet SUPEDU, que notre participation, l'un des volets, c'est de proposer cette logique, mais de manière plus généralisée, en diffusant les sources auteurs. Donc je vais avoir des sources auteurs dans des différents entrepôts, je vais pouvoir récupérer ces sources auteurs pour après moi-même me réagréger mes contenus. L'exemple classique, euh, un peu typique, c'est les, les batteries de quiz. Vous savez tous qu'un quiz c'est très long à faire, c'est très compliqué. Si on pouvait mettre à disposition des quiz, récupérer un morceau de quiz, modulo bien sûr la gestion des droits et les conditions de réutilisation, on a une vraie réutilisation. Donc voilà, le, la solution qu'on qu propose, c'est de non seulement publier déjà différentes formes de publication. Donc je vais indexer à la fois un PDF, un, un HTML et une, une présentation. Donc je vais avoir dans mon moteur de recherche autant de fiches décrites que, que de formes de publication. Mais je vais également diffuser les sources auteurs. Donc là ça rejoint des éléments que vous a présenté Vincent hier, à savoir en Scénarii 4, aujourd'hui on propose le, le format SCAR, donc une Scénarii Archive, qui permet de récupérer tout, sachant que chacun de, des quatre publications va avoir sa propre fiche LOM. Donc dans le moteur de recherche, va être vu comme un objet référencé, recherchable et interrogeable. Donc, au niveau de ces, ces chantiers, au niveau de la réutilisation, réagrégation, ce qu'on propose de, de, de faire dans, dans Supeduc au niveau de l'équipe Scénarii, donc quand je dis l'équipe Scénarii, c'est Kélis et l'UTC. Hein, je vous rappelle que Kélis est partenaire à part entière dans le projet. C'est déjà de préformater un petit peu le, les fiches LOM qui vont servir à indexer les ressources. Donc là, je ne vous l'ai pas montré, mais on a une sorte de petit formulaire qui récupère automatiquement beaucoup d'informations d'un module d'un module Opal. Et comme je vous l'avais dit, je vais générer, sur l'exemple précédent, quatre fiches L'Homme. Vous me suivez, je ne vous ai pas perdu. Une fiche L'Homme pour le diaporama, une fiche L'Homme pour le papier, une fiche L'Homme pour le site web et une fiche L'Homme pour l'archive scénario. L'idée dans, dans L'Homme, vous avez des, des notions de relations qui vont vous permettre d'exprimer des relations entre différents documents. Et on s'appuie sur ça pour, je cherche dans le moteur de recherche que des, des, je sais pas, des choses sur l'astronomie en, en HTML. Le moteur de recherche va me renvoyer la fiche LOM qui correspond à cette forme publiée, si je l'ai bien indexée. Et dans les relations de la fiche LOM, on va pouvoir avoir le fait de dire, vous avez aussi une version PDF accessible, vous avez aussi une version euh, diaporama et vous avez aussi les sources auteurs en format SCAR. Donc là après vous récupérez, vous naviguez de fiche LOM en fiche LOM pour ensuite récupérer les sources. Donc, c'est ça, les, et ces relations sont automatisées parce que ben voilà, c'est un réseau de relations où on essaie d'exprimer que c'est la source auteur, ce sont des formes publiées. Donc, l'un des autres volets, c'était d'essayer de faciliter vous voyez, ce déploiement de, de contenu sur différents supports. On produit avec Scenari. Aujourd'hui, quand vous publiez dans une LMS, vous téléchargez votre SCORM, vous lancez votre LMS, vous uploadez votre source et tout se passe à peu près bien. L'idée, c'est de, de rendre le processus le plus transparent possible, un petit peu comme ce que peut être fait avec des, des FTP déjà pré-câblés. Vous avez un, un bouton dans scénario qui vous permet de générer, j'envoie directement sur mon serveur FTP quand c'est paramétré. Donc là, on, a, on propose un, une sorte de une mode de, de, de, de communication qui s'appelle SID, pour Content Interactive Delivery, qui permet de faciliter le dépôt. L'idée, donc là, je ne je m'apesantis pas dessus, vous pourrez voir les personnes de chez Keylist si vous voulez en savoir plus. L'idée, c'est de spécifier un processus d'envoi entre un système émetteur, donc typiquement Scénari qui envoie du contenu, et un système récepteur. Donc, ça peut être, dans le cadre de Supeduc, Nuxeo, Moodle, dans ce cas, votre propre service web. L'idée, c'est que non pas de savoir a priori euh, l'ensemble des, de, des services que fournit le récepteur, c'est pas câblé en dur le fait que je... Je vais devoir avoir telle, telle propriété, telle propriété. C'est vraiment une, une sorte d'échange entre un service récepteur qui récupère un fichier de description du de service et le système émetteur qui comprend ce, ce, ce, ce système, ce manifeste et qui va pouvoir s'adapter. Concrètement, qu'est-ce que ça va, ça va permettre Ça va permettre de décrire la technique d'authentification. Donc, vous avez, euh, tu es arrivé au bon moment, euh, on parlait de SID. Donc, voilà, vous avez le. Si vous voulez en savoir plus. Euh, la nature des packs, euh, est-ce que est, on envoie du score, est-ce qu'on envoie des PDF, est-ce qu'on envoie les, les sources auteurs, le protocole de réception et les stratégies de négociation, est-ce que je veux un retour euh, utilisateur pour une sélection d'arborescence, ce genre de choses. Les cas d'usage, c'est un auteur scénarii envoie directement du contenu et, dans, la, dans une GED et veut initialiser le workflow, donc avec un simple clic. Tout est automatisé, vous, vous renseignez votre mot, mot, login, mot de passe, faire faire Nuxeo, mais ça lance le workflow, ça la stocke dans la GED et vous avez juste nouveaux nouveau dans Scénarii. Vous voulez juste archiver stocker dans la GED en sélectionnant précisément où vous stockez votre document ou des choses qui ont été faites avec Sébastien qui est ici même, là au niveau de Moodle. On a un plugin Moodle qui va vous permettre depuis Scénarii de directement pousser des contenus dans Moodle. Brigitte oui. vous parle de la recherche. Non, les ressources, comment les, les retrouver et puis comment faciliter la, le, le repérage de ces ressources. Alors Dans le projet Supéduc, il y a deux, deux volets. L'un est porté par l'Université de Valenciennes parce qu'il fallait qu'il y ait des volets recherche dans ce, pour être éligible dans les projets d investissement d'avenir. Donc il y a ce qu'on appelait la recherche contextualisée. Donc euh, brièvement, le, le principe... Euh, on l'a déjà signalé, euh, un des apports euh, industriels de, de l'éditeur euh, Anywhere, donc via Métis, ils ont développé un composant qui permet euh, de reprendre une offre de formation modélisée au, au format CDMFR et d'y rajouter à chaque étape de formation des pointeurs vers des ressources qui sont dans l'entrepôt au donc d'enrichir l'offre de formation par des pointeurs vers des ressources pédagogiques euh, accompagnées. Donc ces ressources représentent les ressources qui sont recommandées par l'enseignant. Donc quand un étudiant qui se connecte via l'ENT, l'espace numérique de travail, donc qui est connu, va, on sait dans quelle formation il est, va faire une recherche, en priorité on va lui présenter les ressources, vont remonter en résultat du moteur de recherche, les ressources qui ont été recommandées par l'enseignant. Ça c'est la recherche parce qu'il est en telle étape de diplôme, temps, etc. Donc ça c'est quelque chose, c'est-à-dire, c'est une recherche, la partie contextualisée, c'est vraiment, euh, enfin c'est statique, hein, une fois qu'on sait que tel étudiant il est dans telle étape de diplôme, les ressources qui sont les plus pertinentes pour lui sont cela. là Il y a un deuxième volet, c'est une euh, recherche adaptative, donc là c'est un apport euh, de mon établissement. C'est l'intégration de travaux de recherche d'une équipe de l'IRIT, l'Institut Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. Euh, alors comment on a procédé C'est un portage de ces résultats de recherche sur ce projet particulier. Donc l'idée c'est d'observer ce que font les internautes. D'accord. Ce que font les internautes euh, en, quand ils recherchent une ressource. Et on a, on a mis donc pour cela pouvoir faire cette étude, hein, parce qu'ensuite, il y a un, un modèle adaptatif euh, qui va se dérouler. Et donc, euh, les résultats de recherche vont être retravaillés par cette, euh, cet automate d'adaptation en fonction de ce qui a été reconnu du profil de l'internaute, sans qu'il soit authentifié ou non. Donc, pour ça, euh, Dorine, là, qui, est, qui si vous êtes intéressé, il faut en dire plus, qui est doctorant sur ce sujet, euh, on a mis en observation l'archive ouverte de Toulouse, au Atao. Au Open Archive Toulouse euh, Archive Ouverte, qui est une, une archive qui contient près de 7000 ressources, qui a une euh, entre, je crois que enfin, plus de 20 000 consultations par mois, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur, parce qu'il faut avoir beaucoup de données pour avoir un, un modèle qui soit pertinent. Et ce qui est apparu, donc sur deux mois d'observation, ce qui est apparu, c'est que... Est-ce qu'on se demandait, est-ce que dans les résultats du moteur de recherche, parce que là on travaille, hein, euh, je le précise peut-être, sur les résultats de recherche du moteur AI, euh, par rapport à un rendu standard, enfin un, un résultat standard, donc euh, le composant qui a été développé s'interface entre le résultat que renvoie au Orioi et l'affichage. Et ça, ça se fait dans le navigateur de l'internaute, c'est pas intrusif euh, dans... nulle part euh, et donc ce qu'on s'est ce qu aperçu, c'est que majoritairement, et sur, alors suivant que, quelle est l'équation de recherche, comment ils ont recherché la ressource, typiquement, là c'est l'exemple que je vais donner, et puis je vous laisserai dialoguer avec euh, Dorine si vous voulez en savoir plus, si, une personne, si un internaute recherche une ressource en mettant beaucoup d'informations précises, s'il ne la trouve pas à la première page, il repart. Donc c'est important dans ce cas-là de traiter particulièrement la première page. On a observé, on a vu que Je peut-être montrer le graphique, ensuite euh, ouais, mmh. les chiffres. Donc là vous voyez euh, les, les, alors on a fait des, on a fait des paramétrages des résultats du moteur horari avec le nombre de résultats par page, mais bon ça pour, pour aussi calibrer quel est le nombre optimal. De, de résultats qu'il faut renvoyer par page au moteur de recherche, et donc en regardant quelles sont les interactions l'outil observe toutes les interactions il clique, il déplace la souris euh, il attend, il fait rien première, deuxième, troisième, quatrième page donc on voit que le taux d'activité c'est surtout sur la première page donc là où il y a vraiment des interactions c'est la première page là c'est le temps qu'il a passé le deuxième graphique, vous voyez qu'il peut passer beaucoup de temps sur la deuxième, troisième, etc mais en général quand il va dans les pages suivantes il scrolle, il n'a pas d'interaction avec les ressources. C'est pour ça que c'est très important de bien traiter, de faire remonter en priorité les premières ressources sur la première page et de mettre un maximum d'informations. Donc juste... Ça, reviens revient derrière, oui. Sur Regarde. le schéma ou tu veux... Euh, bah, oui, sur le schéma. C'est pas celui-là pas celui-là. Le... Ah, D'accord, excuse moi Vas-y. Encore, ouais, encore. Ouais, encore. Voilà, c'est euh, l'exemple d'une un, recherche qui est très précise, où là, dans l'équation de recherche, il a donné le nom, euh, le nom de l'auteur, le, le thème, l'année. Donc, euh, le moteur de recherche au Rio euh, euh, là, par exemple, recherché sur une ressource qui est, qui est aussi publiée sur UVED, enfin, qui est publiée dans, dans l'UNT UVED, parce que ça va être quelqu'un de l'INRA à Toulouse qui a dû faire euh, cette ressource. Euh, donc là, elles apparaissent toutes au même niveau. Après le pré-traitement et cette observation, celle qui recherche est en 1, voilà le résultat. Post-traité euh, avec le, le modèle adaptatif. Donc, dans l'expérimentation le, dans que, que l'on va faire, c'est ce qu'on fera à la fin, l'appel à, à contribution, en plus de tous les partenaires associés qui vont participer à l'expérimentation, c'est de prendre une population de test euh, sans le modèle adaptatif et avec adaptatif pour voir. Euh, le... Alors, ce modèle est dérivé de résultats de recherche, comme je vous l'ai dit, qui sont utilisés dans le. qui ont été beaucoup implantés dans le. Il y a une start-up qui a été créée dans le monde commercial pour les sites de, de vente en ligne. Donc c'est typiquement là, vous êtes sur un site de vente, vous attendez, la souris ne bouge plus, on vous dit tiens, pour vous exceptionnellement les frais de port sont gratuits et ça, ça déclenche. Ce bon, c'est pas les mêmes interactions, mais le principe, euh, toute la modélisation, la segmentation des internautes et ça va utiliser aussi l'historique des consultations pour, euh, c'est quelque chose vraiment qui est dynamique, hein, le modèle s'adapte. Voilà. Donc la quatrième partie avant de vous parler des expérimentations, je vais vous parler de la collaboration. Donc je reviens sur le, le petit schéma de, de synthèse. Vous avez vu, on, on vous a montré... Au niveau de, de scénarii, comment on essaie d'instrumenter le fait de publier les, les sources auteurs dans une GED avec cette logique de polydocument, document dossier. Mais également avec, euh, grâce à ça, le fait de faciliter le déploiement de, de, de, de, de package SCORM dans la LMS Moodle pour ensuite les référencer. Ou alors de se mettre dans la, LMS, euh, dans, dans, pardon, dans la GED NUXEO pour après déclencher un, un workflow. Ce que vous a présenté euh, Brigitte, c'est le fait d'éditer de, des contenus dans Moodle, soit poussés par Scenarii, soit directement dans Moodle. Et avec Cepia, vous allez pouvoir pré-indexer et déclencher le, le workflow de référencement. Donc là, moi je vais vous parler de la collaboration. Donc ça va revenir sur des, en gros, des, des instantiations, des, des propositions techniques qui ont été faites grâce à Scénarii 4, que vous a présenté Vincent hier. Donc Je vais passer assez vite là-dessus. C'est plus vous montrer, nous, dans la logique des expérimentations, qu'est-ce qu'on vous propose. Donc, la, la collaboration, là, on parle bien de la collaboration dans Scénarii. Je vais produire des ressources à plusieurs dans Scénarii, pour après les mettre dans la GED, les mettre dans la LMS, les indexer, etc. Donc là, la collaboration dans Scénarii. Concrètement, on a un, un opal collaboratif supéduc, donc un modèle qui existe qui est le même modèle documentaire, mais sur lequel on a rajouté des, une boîte à outils de, de fonctions de collaboration. Donc, je vais vous détailler via les scénarios, c'est les différents outils qu'on propose. Donc, cinq scénarios collaboratifs ont été euh, identifiés. Donc, les principales fonctions, c'est la gestion du cycle de vie, donc les états brouillons, terminés, validés. La gestion de tâches, il euh, faut savoir qu'aujourd'hui on peut paramétrer différentes tâches. Nous, ce qu'on propose, c'est la mise en place de notes personnelles de type post-it. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, ma to-do list. Des Le, échanges, donc euh, j'échange avec euh, mes collaborateurs sur des items, il faut que tu fasses ça, attention. Et quand il y a des choses plus organisées, plus hiérarchisées, des échanges euh, hiérarchisés avec des demandes de validation. Est-ce que tu peux me faire ça Est-ce que ça te convient etc. La gestion de fil de commentaires, vous l'avez vu, donc à la fois localisée pour ceux qui utilisent euh, scénari directement, donc localisée à un item, puis à, à, à un grain pédagogique. Ou alors, la prévisualisation, j'envoie à mes collaborateurs une URL pour qu'ils qu relisent et dans la forme publiée, je peux, je peux relire le document. Donc les scénarios, je vais essayer d'aller assez vite puisqu'il nous reste moins de 10 minutes. Donc je vous enverrai l'URL où on détaille un petit peu tous les scénarios. J'avais fait un appel sur la liste Opal à collaboration sur ces scénarios-là. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous vous y retrouvez ou s'il y a des proximités de, de problématiques. Donc la production solo, ça c'est un petit peu le niveau zéro. L'idée, c'est qu'on empilait à chaque fois les, les fonctionnalités avec des, des scénarios de plus en plus complexes, sauf pour les deux derniers. Donc la production solo, c'est je suis un enseignant tout seul, j'ai mon organisation de personnel de travail, mes marque pages mon moteur de recherche, ce qu'a présenté euh, Vincent. Je peux récupérer des scars euh, qui ont été indexés par des, par des collègues, un quiz que je réutilise. Je fais du multi-support et je peux facilement, euh, via CID, déployer sur ma LMS, déployer sur ma GED et lancer le workflow. Donc rien de, rien de bien nouveau sur le soleil, si ce n'est qu'au niveau des fonctionnalités proposées, ça c'est du standard euh, Opal que vous devez peut-être connaître si vous êtes passé sur la nouvelle version d'Opal, gestion d'historique, gestion de version, gestion de corbeille, d'atelier et d'espace, de, la recherche avancée, tous les mécanismes de prévisualisation. Et ce qu'on propose dans le, dans le modèle Opal euh, Supéduc, c'est la, la, la mise en place des post-it, on parle aussi de statut d'item. Je, je sais que mon document, j'explicite je, je, le fait qu'il ait un statut de brouillon, qu'il est terminé, qu'il est validé. Et le fait d'exporter avec cette logique de déclencher des workflows, qui sera propre à l'expérimentation. C'est des choses qu'on va mettre dans Opal. Donc, l'idée, c'est le deuxième. Voilà, donc ça, c'est un exemple de capture d'écran du, du post-it où j'ai ça à faire. Donc, le deuxième scénario qui empile les fonctionnalités du précédent, c'est la collaboration assez libre. C'est J'ai plusieurs plusieurs enseignants qui travaillent ensemble. Pas de hiérarchisation, de, de responsabilité particulière entre eux. Je, je, je collabore de manière libre et non contrainte. Donc L'idée, c'est de mettre en place des mécanismes assez souples d'échange sur des documents ou des fragments de documents. Dans, dans, dans l'univers scénarii, on fragmente. Les fonctionnalités proposées, euh, outre toutes celles listées avant, donc euh, le post-it, euh, les, les statuts, on rajouterait, mais on rajoute même, ce n'est pas conditionnel, hein, c'est opérationnel. La gestion de commentaires, donc je suis plusieurs à travailler, il faut que je commence à pouvoir me dire, il euh, faudrait que tu me relises euh, ça. Attention, là, je pense qu'il y a une faute d'orthographe, là, c'est pas très clair. Les commentaires en, prévis en prévisualisation dans les publics euh, Opal et des, des tâches d'échange pour, euh, est-ce que tu peux relire ce document-là donc là, c'est des exemples de commentaires localisés. Donc euh, dans un exercice, attention, cet exercice, est pareil, une bonne entrée en matière J'ai ajouté un, un peu de contexte. Donc avec le qui a parlé, le fil de discussion. Et la même chose, mais là, en forme de prévisualisation, avec une relecture. Attention, il y a, ça sonne pas très bien. Ok, je modifie. Donc, ça, je vous rappelle, sans environnement, euh, scénario d'installer. C'est juste une prévisualisation avec une, une, un login mot de passe sur le, sur le serveur. Le troisième scénario qu'on va appeler la collaboration organisée, c'est un petit peu la même situation que le précédent, si ce n'est que là il commence à y avoir des, une explication de rapport hiérarchique, ou de, plutôt de, de responsabilité, avec un chargé de TD et un responsable du V qui va pouvoir commencer à dire ce serait bien de, de, me, de, de faire ça pour, pour telle date, on serait parti comme ça, je valide à la fin. Donc les fonctionnalités, c'est la gestion de rôle. Donc là, on explicite le fait que certaines personnes sont des auteurs, sont des relecteurs. Et du coup, il y a des droits afférents qui sont des, euh, la lecture seule, de l'écriture. La mise en place de, de tâches de, de commande, le responsable va faire une, une commande à l'auteur. Et ensuite, l'auteur va pouvoir demander validation euh, de manière explicite à, au responsable. Donc voilà, c'est un exemple de tâche de, de validation sur un item avec un échange de fil de commentaires derrière. La collaboration encadrée, donc là on est dans des structures plus conséquentes où là on va avoir typiquement une cellule TIS avec des rédacteurs, potentiellement des gens qui intègrent les documents, qui sont juste des, des intégrateurs, des médiatiseurs, un responsable éditorial, un gestionnaire de l'ensemble. Donc là on est dans la mise en place de workflow, on va appeler minimaliste au sens où on n'arrive pas avec toutes les fonctionnalités, mais on essaie de, à chaque fois de bien spécifier les fonctionnalités qui sont nécessaires pour ne pas surcharger. Les fonctionnalités qui sont proposées, là, c'est la, euh, la création de rôles complémentaires. Donc, c'est... J'ai ma souris qui glisse. Avec euh, un auteur qui va pouvoir être responsable du contenu, ce qui va pouvoir lui, lui, lui octroyer des droits supplémentaires. Un gestionnaire de l'atelier. Et la, la mise en place d'ateliers euh, brouillons et d'ateliers de référence. Donc, euh, Vincent, hier, s'est très bien débrouillé sur la présentation de l'atelier et d'ateliers de référence. Donc, je pense que vous avez tout compris. Mais la logique, c'est d'avoir... Euh, un atelier qui sert de, qui sert de référence, de bah, typiquement le prof a, a publié ses contenus pour l'année euh, 2013, mais euh, parallèlement à ça, il va continuer à faire évoluer sa matière. Ou là, c'est l'outil, c'est-à-dire oui, ça serait bien d'enrichir, de, on va rajouter une, un nouvel enseignement ou de nouvelles utilités de, de valeur. Donc, on va, on va travailler sur des ateliers brouillons qui sont vivants, qui n'ont pas vocation à être publiés potentiellement, l'enseignant le, va s'apercevoir d'une grosse erreur dans, dans, dans ses contenus et va peut-être vouloir les modifier dans son atelier de référence. Ça permet vraiment de distinguer les temporalités de, et de pouvoir republier à tout moment. Aujourd'hui, je pense que vous le faites tous, mais ça se fait de manière plutôt artisanale. C'est une organisation personnelle et implicite. L'idée, c'est vraiment d'instrumenter ça pour pouvoir revenir, pour pouvoir voir le différencier. Enfin, un autre scénario, c'est les, les enjeux de localisation, avec le, les problématiques de multilinguisme. J'ai une base de contenu que je veux, pour plusieurs raisons, euh, traduire, partenariat avec l'université ou tout simplement euh, enseignement dans, dans différentes langues. Je ne veux pas dupliquer les ressources parce que ma structure est, est le gros de la structuration. Vous savez, c'est un gros travail. Hein. Une fois que le document est structuré, c'est juste de la traduction. On n'a pas envie de refaire ce travail, de restructurer le document. Grâce à la notion d'atelier de... euh... dérivé et d'atelier de... de référence, je vais pouvoir ne euh... de... de... travailler que sur le contenu à traduire. Donc voilà, c'est la mise en place des ateliers dérivés et des ateliers de référence qui est la logique plutôt, euh, plutôt inverse, c'est mon atelier brouillon qui va pousser dans mon atelier de référence pour les temporalités différentes. Là, en caricaturant, la localisation, c'est j'ai mon document, en, tous, mes, tous mes contenus en français et localement, je vais les traduire en espagnol, en anglais et pour, et pour pouvoir faire vivre tout ça euh, correctement. Donc, voilà pour les cinq scénarios. Euh, euh, juste un petit, un petit rappel. Donc euh, L'appel à Opal a été ouvert. Certains d'entre vous je sais, ont répondu favorablement. Donc, les expérimentations vont se mettre en place mi-septembre sur l'un des scénarios qu'on a identifié ensemble, qu'on va affiner. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à vous remanifester. Les, les conditions, entre guillemets, si on est pas... L'idée, c'est... Il faut savoir que c'est des temps d'expérimentation très courts. Dans six mois, euh, la, la plateforme euh, devrait, devrait être finie dès d'être disponible sur l'espace le, sur du partenaire. Il faut vraiment se dire que dans l'expérimentation, dans les six mois qui démarrent, idéalement, enfin, en réel contexte de production, l'idée, ce n'est pas de tester la, le modèle Opal, parce que le modèle, c'est le même, mais c'est plutôt de tester la collaboration. Il faut vraiment avoir des logiques de plusieurs collaborateurs. Ce n'est pas un enseignant dans un coin qui, qui travaille. Et l'approche, c'est vraiment cette boîte à outils de collaboration où toutes les fonctions que je vous ai proposées, que ça, avec du post-it à l'atelier Brouillon, sont disponibles. Et en fonction du, du cas par cas, on va adapter ça à, à chacun. Donc, le modèle documentaire, c'est le même que Opal. Donc, c'est-à-dire que si vous faites votre contexte d'expérimentation avec nous, on vous garantit que vous n'allez pas perdre vos contenus. C'est du Opal, classique. Donc, euh, la compatibilité, elle est, elle est assurée. Les mécanismes de sauvegarde existent. Savoir que c'est Aujourd'hui, avec le Scénario DB, fait des vraies compétences d'admin système. C'est pour ça que l'expérimentation se fait sur les serveurs de Kélis et de, du partenaire à Marseille, avec la mise en place des backups. Et que. La seule chose qu'on n'assure pas, et c'est justement le, le, le rôle de l'expérimentation, c'est la composante collaborative qui est instable. Donc il faut vraiment voir la, la collaboration comme une couche supplémentaire sur le modèle documentaire. Donc le modèle documentaire Opal, vos contenus sont les mêmes, mais par contre les gestions de tâches, les commandes, les post-it, toutes ces choses-là, c'est une couche supplémentaire qu'on ne garantit pas de, euh, loin de là, de rapatrier à la fin du projet. Et, et, étant donné que c'est du processus euh, qui sert à créer le document, l'objet final est bien le document. Donc voilà rapidement pour les cinq scénarios. Pour conclure, donc, euh, là, de, je vais essayer de reprendre de la hauteur par rapport au projet, et puis uniquement parler de, ces, de scénarii. Et à la limite, je vais te laisser parler, comme ça, en plus de changer de voix, ça, ça, ça positionne bien. C'est les expérimentations, les cinq scénarios qui sont proposés dans le cadre du projet Supéduc. Vous voyez que ce que j'ai parlé, les cinq sous-scénarios, sous sont les, le point 3, qui est le, la composante production collaborative de contenu. Et le 4. Euh, oui, le 4, 4 également. Euh, donc, là, donc, comme, comme on l'a dit, hein, c'est une chaîne complète. Donc, dans l'expérimentation, vous pouvez participer sur la chaîne complète hein, ou vous pouvez participer sur des composants qui vous intéressent plus particulièrement parce que, effectivement, l'objectif, c'était d'intégrer un peu tous ces outils. Donc, il y a la partie euh, indexation de ressources, par exemple, faites avec scénarii depuis Moodle. Il y a la partie recherche, euh, les re Recherche avec les éléments d'adaptation, de, de contextualisation ou bien voilà. les, les modèles adaptatifs. Euh, donc, ensuite, voilà. ouais, c'est tous les voilà. différents types de publications. Pour juste laisser peut-être deux questions, vous avez les, les, donc, les cinq scénarios, ouais. le site du projet, nos coordonnées, après, vous avez mis ouais. des, des visages sur des noms, donc n'hésitez pas à nous interpeller si tout vous souhaitez faire. expérimenter. Ouais. Une question, deux questions ou pas le temps, Eric non, là, pas, pas le temps, donc pas de questions, c'est que vous avez tout compris. Merci à tous. Alors, N'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes intéressé pour expérimenter ou si vous avez des questions. Merci à tous. Merci. À